Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ce Top Santé de TV. Ce soir, nous allons parler de l'infection urinaire et particulièrement de l'examen cytobactériologique des urines. J'accueille ce soir une biologiste de laboratoire d'analyse de biologie médicale dans le secteur privé, Docteur Petra Kassab. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Roselyne. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis très heureuse de vous accueillir sur ce plateau parce que nous allons parler de, de quelque chose qui handicape des fois certaines personnes, l'infection urinaire. Est-ce que pourriez-vous nous dire quel est le rôle de, de biologiste médical dans euh, le parcours de soins prodigués aux patients donc en fait, le biologiste dirige un plateau technique qui reçoit tous les échantillons. Donc là, ce plateau est à Jarry et reçoit les échantillons de toute la Guadeloupe, en tout cas des échantillons de bactériologie privés de la Guadeloupe. Et donc, les échantillons arrivés chez nous vont être analysés pour diagnostiquer une bactérie, un syndrome inflammatoire... Euh, et donc euh, rendre ce service au patient pour euh, un traitement euh, adapté euh, lorsqu'il a une infection urinaire. Voilà. donc on parle d'infection urinaire et donc justement, euh, comment se déroule justement de la prescription à l'analyse, quels sont euh, les éléments ou quels sont, euh, les, comment dire, quelles sont les étapes avant d'arriver à diagnostiquer, et à porter le diagnostic confirmé sur l'infection urinaire donc euh, d'abord en fait un patient qui va avoir des symptômes d'infection urinaire va se plaindre de pas mal de symptômes qu'on va pouvoir détailler. Il va chez le médecin, euh, ce médecin prescrit une ordonnance s'il le juge nécessaire, parce que ce n'est pas toujours euh, recommandé de faire une analyse bactériologique. On peut aussi, euh, pour les, les cas simples, euh, traiter euh, en probabiliste, on appelle ça un, tra un traitement probabiliste, avec des antibiotiques. Euh, maintenant s'il juge nécessaire de faire un examen pour vraiment documenter l'infection bactérienne, euh, il va lui prescrire ce, cette ordonnance là. Il va lui demander de faire l'analyse donc c'est un auto prélèvement du riz. Euh, avant de prendre les antibiotiques c'est très important et donc quand il va aller au laboratoire on va lui donner un kit dans lequel il va faire l'échantillon, euh, échantillon, échantillon. va recueillir l'urine il y aura des préconisations de type asepsie avant euh, puisque euh, ce qu'on cherche c'est une bactérie dans euh, la vessie et donc on doit pouvoir se débarrasser euh, de tout ce qui est flore environnante, cutanée ou muqueuse et donc on va lui donner une petite lingette de désinfection locale qui va devoir appliquer avant de faire le prélèvement. Ces analyses, donc, euh, cet échantillon recueilli par le laboratoire, va donc après être acheminé dans notre plateau technique, mm -hmm. euh, pour lesquels on va faire deux types d'examens. C'est pour ça qu'on appelle ECBU, examen cytobactériologique des urines, euh, donc cytologie cytobactériaux, cytologie d'abord c'est les résultats euh, de première intention qu'on va donner tout de suite le même jour donc, euh, pour savoir s'il y a des globules blancs dans les urines, ces globules témoignent d'un syndrome inflammatoire et peuvent déjà orienter le médecin qui peut déjà même douter sur une infection urinaire, parce qu'on peut aussi ne pas avoir d'infection urinaire du tout, et s'orienter vers un autre diagnostic s'il si, euh, n'y a pas de bobule blanc. S'il en a, c'est un argument en faveur. Il va... Parfois juger nécessaire de mettre en place une antibiothérapie avant même d'avoir documenté une bactérie. Et puis les jours à venir, les bactéries qui vont pousser, on va mettre l'urine dans des géloses, dans des milieux d'ensemencement, et ça va faire pousser euh, la bactérie. S'il y a une bactérie, on va l'identifier et proposer euh, au médecin donc, des tests qui permettent de savoir à quel antibiotique il est sensible ou résistant. Et ça permettra à ce que le médecin adapte. S'il avait mis un antibiotique ou en tout cas s'il avait en attente, il va adapter en fonction de ce profil de résistance. Donc vous, avez pas, vous avez mis bien l'accent sur le fait que ce n'est pas une obligation euh, du médecin de pouvoir conduire le patient à faire cet examen cytobactériologique des urines Oui, c'est-à-dire que pour une infection simple de la jeune femme, oui. qu'il l'a fait qu'une seule fois, donc non compliquée, non récidivante, euh, une antibiothérapie monodose est suffisante. Et bon, il arrive quand même parfois que même quand c'est le cas, par précaution, un médecin va quand même vouloir aller plus loin. Mais dans les recommandations, ce n'est pas obligé. Maintenant, il y a d'autres cas de figure où on va faire cette analyse qui sont euh, des, des cas euh, cliniques en fait, qui ne sont pas forcément liés à des symptômes. Par exemple, le suivi du diabète euh, dans le suivi de la grossesse. Euh, une infection urinaire peut être asymptomatique et on va quand même vouloir traiter pour protéger l'enfant d'une infection Alors. néonatale. Donc, Il y a plein d'autres indications et ce n'est pas forcément... Euh, les signes cliniques de brûlure urinaire qui sont la, la, la majorité hein, des causes pour lesquelles on va faire un examen mais il y a d'autres euh, cas de figure où euh, le médecin va vouloir prescrire ces, ces analyses-là cette analyse -là. Et chez le greffé, par exemple Exactement, bah, le greffé va être immunodéprimé, mm -hmm. euh, il, va être à, euh, il va avoir des corticoïdes ou d'autres médicaments euh, qui vont diminuer son immunité. C'est un facteur favorisant. Euh, donc il, il y a euh, une liste que je ne vais pas détailler là, mais d'autres listes, il y a plein de patients qui peuvent répondre à ces, cette indication-là, qui ne sont pas forcément... Euh, les signes d'infection urinaire, c'est-à-dire douleur, brûlure, euh, une sensation euh, euh, de, de mixion permanente, même si quand on fait quelques gouttes. Ça, c'est les symptômes euh, généraux. Et puis, il y a aussi la prostatite. Donc, la prostatite, euh, chez l'homme, euh, peut aussi en, euh, être en fait le témoin d'une infection urinaire. Euh, et ça, par contre, là, chez l'homme, on va toujours faire un examen. Et les traitements sont beaucoup plus longs, hein, parce que quand on veut traiter la prostate, ce n'est pas la même affaire que pour traiter la vessie. Et puis il y a aussi les pyélonéphrites, donc les infections hautes donc qui vont toucher le rein, qui peuvent être favorisées par euh, un syndrome enfin, euh, d'immunodépression, les, les immunodépressions liées à des médicaments ou à des maladies ou euh, des comorbidités. Euh, mais euh, ça peut être tout simplement une infection urinaire qui n'a pas été traitée ou maltraitée et donc qui était basse à la base et qui et va remonter. Donc c'est une complication d'une infection urinaire simple euh, chez des patients qui n'ont pas été voir le médecin sans ou qui se sont accommodés d'une douleur chronique euh, sans, sans, euh, sans, sans aller sans, chez le médecin. Sans et, être vraiment bien exactement. D'accord. Euh, Qu'est-ce que j'allais vous poser aussi euh, comme question? Est-ce que euh, euh, dans l'infection urinaire, quand un patient a une infection urinaire, est-ce que rapidement vous dites, euh, ben, je, vous donne un, je vous donne un antibiotique, euh, com comment vraiment ça se passe, la relation entre le, le prescripteur, le patient et vous? Est-ce que c'est du même ordre Je trouve chez un patient en diabète, j'appelle le patient. Que, à quel moment ça devient une urgence Alors en fait, l'infection inerte, c'est la première chose auquel on pense quand on a une fièvre, oui. inexpliquée. C'est notre examen majoritaire. Vraiment, le plus gros de notre travail, c'est évidemment pas le seul, oui. mais statistiquement, non. on a le plus de CBU en fait. Et pourquoi en fait c'est urgent C'est parce que c'est pas grave. En réalité. Et donc un médecin qui diagnostique une, une infection urinaire, il a éliminé les autres causes de fièvre, plus graves, mortelles. Donc par exemple dans le service des urgences, mmh. on va tout de suite se diriger vers ça si on a un syndrome infectieux. C'est la première porte d'entrée. Et c'est pour ça qu'on a parfois euh, des demandes d'urgence, c'est on veut s'assurer que c'est chez un nouveau-né, une personne qui ne peut pas parler, qui ne peut pas expliquer ses symptômes, ses épaules, oui. une infection urinaire, c'est pas grave. On sait la traiter, on sait mettre des antibiotiques et on est tranquille. En, en vérité, la vérité, la majorité du temps, évidemment, si on n'est pas devant une pyélonéphrite compliquée avec les reins complètement infectés, la majorité du temps, ça nous rassure en fait. Ça nous élimite les autres diagnostics bien plus graves euh, que peut avoir euh, une personne. Donc finalement c'est là où nous on intervient, c'est dire oui, oui, mais en fait c'est une infection urinaire, ok on peut passer à autre chose, on va, euh, on on, va, on on va, va pouvoir, faire. voilà. Donc c'est un diagnostic qui est réconfortant finalement, oui. en, fait, en vrai. Maintenant évidemment s'il n'est pas traité, s'il n'est pas pris au sérieux et qu'il n'est pas bien traité, il peut devenir grave. Mais dans un, dans un premier temps un médecin, s'il sait que c'est une infection urinaire, il ne va pas plus loin, il va donner des antibiotiques, il va attendre que son patient aille mieux, et s'il va mieux, il aura... Enfin, voilà, le dossier il est vous, Voilà, c'est ça. Ouais. Maintenant, pour les récidives, notre... là, notre rôle, il est très important, parce qu'on a des profils de résistance qu'on va remettre, et quand les patients reviennent longtemps, et quand ils sont en plusieurs lignées thérapeutiques, et qu'on se retrouve à avoir le moins, de moins de, de sensibilité, sensibilité en fait, des, des moins de cartes pour traiter... Eh bien, nous, là, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur euh, quand on rend un profil d'antibiotique. Euh, plus on voit que c'est résistant et plus on doit être sûr de ce qu'on rend. Et, et, c'est pas très simple. Et Voilà. Et c est, c est, donc, on n'a pas la même chose quand on est sur une bactérie euh, sauvage. On appelle ça sauvage, sauvage. en résistance sauvage, c'est-à-dire qu'elle n'a pas acquis de, de mécanisme de résistance. Et puis aussi, même dans le sauvage, quand on donne déjà une information d'identification bactérienne, on sait tout de suite euh, comment adapter l'antibiotique, en tout cas pour les profils sauvages, parce que chaque bactérie, chaque espèce a des profils déjà propres, et donc on peut aussi aider, même avant d'avoir le, le profil réel. réel voilà. Voilà. Donc c'est plusieurs étapes qui nous amènent en fait, à pouvoir adapter progressivement euh, l'antibiothérapie euh, du patient. Ben tout ça c'est pas mal hein, déjà hein, sur euh, les antibiotiques. Est-ce que c'est arrivé que des personnes euh, n'ayant pas soigné une infection urinaire puissent euh, être euh, conduites euh, en urgence euh, pour euh, une hémoculture, une demande d'hémoculture, euh, de choses comme ça, est -ce ça Exactement. Est déjà arrivé Alors euh, nous la première chose qu'on fait quand on a une hémoculture euh, qui se positive, donc c'est quoi une hémoculture C'est euh, un prélèvement de sang qu'on va aussi incuber et chercher à savoir s'il y a une bactérie dedans. Et en fait, euh, bah, la majorité du temps qu'on a un flacon d'hémoculture qui se positive, la première chose qu'on fait nous, c'est est-ce que ce patient a un ECBU et s'il y a un OCBU, on marche en parallèle. Ah, qu'est-ce qu'on a, le ah, qu qu qu a, a trouvé dans le Ah, qu'est-ce qu'on a trouvé dans le flacon On essaye donc après de rendre des résultats qui sont cohérents par rapport à ça. Il y a, il y a évidemment d'autres causes de bactériémie. La majorité, c'est encore une fois la bactériémie qui est la pyélonéphrite. La bactérie qui a infecté le rein, en fait, elle est maintenant dans le Et sang. Le sang. Et elle provoque donc une septicémie, oui, finalement. C'est ce qu'on appelle la septicémie. La, voilà, la septicémie, c'est une maladie infectieuse liée à une propagation de la bactérie dans le sang. Et donc, dès lors que c'est dans le rein, c'est dans le sang. En fait, le rein, c'est le filtre qui... du sang. Voilà, donc le sang qui est filtré par un, un organe malade infecté devient lui-même infecté. Et là, le patient va venir avec des grosses fièvres. Et là, on est dans l'urgence. On est dans l'urgence et on doit, nous, rendre des résultats dès qu'on sait quelque chose. Même quand, par exemple, le, le flacon est positif, on regarde au microscope. On dit juste qu'est-ce que c'est On donne chaque élément nouveau avant d'avoir vrai, la vraie bactérie, parce qu'il faut ensuite cultiver euh, l'hémoculture, donc ça prend des jours. Mais dès qu'on a un nouveau élément, on le rend en urgence. Euh, en temps réel, qu'on a les résultats pour être au, au plus précis, documenté et permettre au médecin d'avoir des outils, des informations et adapter son antibiothérapie. Et évidemment, il y aura plein d'autres bilans comme des bilans de l'inflammation qui vont dire est-ce que l'antibiotique qu'on a mis marche, est-ce que l'évolution est favorable, mmh. les symptômes du patient, la chute de la fièvre, plein de choses. Mais nous, on l'a pour le coup, euh, dès que le flacon associé à un ECBU, flacon de sang, ce positif, on bien sait qu'on est devant un patient qui a une pilonéphrite, on n'a même pas besoin de connaître l'information. Nous, avec les résultats de bactériaux, on a tout de suite le déroulé du scénario, on sait qu'est-ce qu'on doit faire et on appelle le médecin. Tout ça c'est ce pas mal. Nous arrivons au terme de cette édition. Est-ce que vous pourriez nous dire, si vous auriez un conseil à donner, si j'ai une petite fièvre, une petite brûlure, quel conseil alors déjà, d'un point de vue préventif, pour éviter que ça arrive, il y a pas mal de, de choses qu'on recommande, notamment aux femmes plus qu'aux hommes en vérité, puisque oui. c'est une infection qui est quand même majoritairement chez les jeunes femmes. Hein, donc chez les jeunes hommes, c'est beaucoup plus rare. D'autres pathologies qui ne sont pas le sujet de, de, de ce de soir. Soir, de soir. Mais l'infection de la jeune femme, on peut euh, donner comme conseil euh, de boire beaucoup. Voilà. Euh, Dès qu'on commence à sentir les petites brûlures. Alors je dirais avant, avant. même. Il faut pas se retenir de faire pipi. Déjà la première chose qui peut arriver chez une femme, c'est elle a une vie active. Aujourd'hui toutes les femmes sont surmenées. Hein, on a à la maison, on est dehors, on est partout. Qu'est-ce qu'on va faire La première chose, c'est ne pas répondre à notre corps. J'ai envie de faire pipi. Je vais aux toilettes. Voilà. Donc déjà la première chose, c'est de boire beaucoup et d'écouter son corps. J'ai besoin d'aller aux toilettes, je n'attends pas une deux heures, je refuse les sollicitations autour et je vais aux toilettes. Ça c'est la première chose. Voilà. Il y a aussi une autre petite chose que vous avez certaine Oui, alors dire. voilà, après il y a aussi une recommandation qui est très importante et qui peut chez certaines patientes être juste impardonnable. Oui. Voilà, c'est l'infection post -coïtale. Donc L Infection post-coïtale, c'est après un rapport. Voilà. Une patiente qui ne va pas faire pipi après un rapport, donc je ne dis pas à la minute, il ne faut pas aller tout de suite, mais en tout cas, pensez à faire pipi après le rapport et surtout finir la mixtion. Donc, ça, c'est important d'avoir une mixtion qui n'est pas coupée. Toujours pensez à finir une mixtion. Voilà. Donc, finalement, c'est juste écouter son corps et ça, ça permet, en ayant une bonne irrigation, de ne pas être déshydraté. Et ça, c'est vraiment le enfin, ce qui nous arrive nous avec notre vie active, avec, euh, on est à 100 à l'heure. Ouais, en fait Et là ça ne pardonne pas, on est à 100 à l'heure, on veut tout faire, et on oublie de, de penser de, à de son sens. corps, à une hygiène de vie. Je ne demande pas de ne pas boire, de ne pas manger des produits, il n'y a rien de tout ça. Juste boire et faire pipi, c'est déjà super. Il n'y a pas une autre chose, euh, les femmes quand elles de manière hygiénique quand elles vont aux toilettes euh, le, les, je, je me rappelle très bien qu'on demandait oui. aux femmes de s'essuyer en partant de l'avant pour aller vers l'arrière voilà, terre. alors ça c'est quelque chose qu'on apprend chez les enfants mais, oui, hein, mais déjà. Que... Peut-être que certaines personnes l'oublient, mais je pense que vraiment, du coup, il y a un travail de mère à fille, en tout cas, de lorsqu'elle en prend à s'essuyer toute seule, à être propre, de savoir que justement, en effet, il ne faut pas faire remonter la flore digestive. Donc, en fait, tout est au même endroit chez la femme, beaucoup plus oui, que chez l'homme. Et donc, du coup, d'avoir une manière de se nettoyer qui ne va pas ramener les bactéries du tube digestif. Voilà. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on apprend quand on est enfant. Il ne faut pas rater le coche, parce que c'est ce moment-là qu'on prend les, les habitudes. Et, et après, c'est une habitude, on n'y pense plus. On n'a plus besoin de penser à ça, de savoir qu'on ne doit pas s'essuyer partout au même endroit. Et, mais c'est l'étape de l'enfance et de l'adolescence. Et, et après, c'est très dur de revenir sur des, ces habitudes. Des donc je dirais que c'est une prévention euh, chez les enfants euh, dès le départ. Docteur Dr. Euh, Petra Kassa, Merci pour tous ces renseignements. Hein, J'espère qu'un bon nombre de personnes nous aura suivis sur ce volet sur l'examen cytobactériologique des urines. On se reverra euh, certainement dans un prochain volet. Hein. C'était avec grand plaisir que j'aurai cette immense joie de vous réinviter sur ce plateau. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Docteur Petra Cassa, bonsoir et merci. Merci. Et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine information dans ce Top Santé de TV. Merci à tous. Au revoir.